Votre dos est bien droit, les mains posées sur vos genoux. Fermez vos yeux. Étirez votre colonne vertébrale, comme un fil qui vous relie entre terre et ciel. Votre bouche est fermée pendant toute la durée de la méditation. Vous respirerez uniquement par le nez. Relâchez votre ventre. Détendez vos épaules et commencez une respiration ample et profonde. Sentez votre base, vos appuis. Imaginez que vous formez un triangle avec vos jambes qui forment le socle, vos deux bras tendus les côtés, et votre tête le sommet. Visualisez-vous dans cette posture totalement immobile, vous êtes un triangle, parfaitement posé sur votre socle. Continuez à inspirer, expirez amplement. Puis vous allez visualiser une montagne. Cela peut être une montagne qui vous est familière, ou une montagne que vous inventez. Observez sa base bien large. Ses flancs qui montent vers le sommet, ressentez combien le socle de la montagne puise dans les profondeurs de la terre. Observez la massivité de cette montagne. Puis de la même manière que vous vous êtes visualisé, assis en triangle, visualisez-vous dans la montagne. Identifiez-vous à cette masse. Votre assise représente la base de cette montagne, vos bras formant les versants, et votre tête, le sommet. Vous êtes la montagne. Au-dessus de la montagne, le ciel est gris, les nuages s'amoncellent petit à petit sur le sommet, comme des pensées dans l'atmosphère, des soucis encombrants, des ruminations, des préoccupations négatives. La cime de la montagne est maintenant encombrée, les versants s'assombrissent et il se met à pleuvoir. Il fait frais, l'eau ruisselle sur la terre. C'est l'automne. Le temps est maussade, triste, sans lumière. Et pourtant sous cette pluie, sous ce plafond de nuages, la montagne n'a pas bougé. Elle est toujours là, profondément ancrée sur son socle, bien vertical. La montagne reste la montagne, malgré la météo des émotions. Inspirez profondément, ressentez cet ancrage. Expirez doucement, sentez votre verticalité. Puis vous visualisez le froid qui s'installe, le gel, le givre sur les arbres. Des nuages de neige en serrent le sommet. Une neige qui tombe à gros flocons et qui recouvre complètement le sol, les buissons les arbres. Le vent se lève et il se met à souffler avec force. Cela siffle dans les oreilles, la tête est complètement prise dans ce blizzard. On n'aperçoit même plus les flancs de la montagne. C'est l'hiver. Le temps est froid, dur, inhospitalier, difficile. Et pourtant, sous ce froid d'hiver, sous ce manteau de neige,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 on aperçoit à travers les nuages un ray de lumière et un bout de ciel bleu. Les nuages se font petit à petit plus rares et l'on voit réapparaître la cime. Le soleil réchauffe les températures et la neige commence à fondre. Elle se transforme en de petits ruisseaux qui glissent le long des pentes. On découvre les premières fleurs et les premiers bourgeons sur les arbres. On entend les oiseaux chanter. C'est le printemps. Le temps est plein de promesses, de possibles, d'énergie, de renouveau. La montagne pourtant n'a pas bougé. Elle est toujours la même, bien ancrée dans son socle, un roc, posé. Le sommet pointé vers le ciel. La montagne reste la montagne, quels que soient les éléments extérieurs qui changent. Inspirez profondément. Ressentez cette force et expirer doucement. Le soleil est maintenant haut dans le ciel, et les alpages se recouvrent de fleurs et d'herbes hautes. On entend les marmottes qui sifflent au loin, et les bourdonnements des insectes qui butinent. Les températures sont chaudes, et la montagne est éclatante de lumière. Aucun nuage ne vient perturber cette quiétude. C'est l'été. Le temps est plein de lumière, de calme et de petit bonheur. La montagne est toujours la même, elle n'a pas bougé. Quelles que soient les saisons des émotions, quelles que soient les aléas et les pensées qui s'amoncellent dans notre tête, au fond, tout au fond, nous devons rester présents, ancrés sur notre base. Car les nuages ne sont que des nuages, la pluie, la neige ne modifient pas notre structure. Elle la met à l'épreuve, jusqu'à des temps meilleurs. Connectez-vous à ce que vous êtes au plus profond de vous. Ressentez votre solidité, votre stabilité, votre verticalité. Puis au moment où vous le sentirez, vous pourrez ouvrir vos yeux. Dans les prochains jours, prenez conscience de la nature changeante de la vie et cultivez votre stabilité intérieure avec détermination et en conscience. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour vous et je vous dis à dans un mois pour une prochaine méditation.